Ben c'est parti. Ce que tu dis, hein, mon Bonjour. Bonjour. Ceci est la deuxième vidéo de la chaîne YouTube Parents Positifs et Bienveillants. Je m'appelle Jonathan Ryder et ceci est Timothée, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie Ah, j'adore dessiner. J'adore faire du vélo. J'adore mmh. escalader. Mmh. Une fois, je me suis cassé le bras. <rire> Alors, moi, je pourrais rajouter que tu es en CO2 et que tu t'intéresses au dessin, effectivement, à l'architecture aussi oui. et au rap ah ouais. Carrément ouais. Euh, Alors il n'était pas prévu que Timothée euh, soit dans les vidéos, mais il se trouve qu'il est venu dans la première vidéo et que ça lui a donné envie de, de revenir dans la deuxième. Donc voilà. Et moi, la dernière fois, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je suis auteur, euh, vous pouvez trouver quelques-uns de mes ouvrages aux éditions J'ai d'encre. Voilà, ça, c'est dit Ce que je vous ai dit en revanche la dernière fois C'est que je m'intéresse depuis à peu près un an et demi à la parentalité positive Parentalité positive euh, qui, je trouve, porte mal son nom Car ça donne une image un petit peu niaise Comme si on vivait au pays des bisounours. Or non, en tant que parent dit positif On se doit aussi d'être ferme On se doit d'exprimer ce qu'on ressent euh, même et surtout quand c'est de la colère. L'important, je le répéterai souvent, c'est de ne jamais attaquer son enfant. On peut être en colère et on peut l'exprimer sans attaquer son enfant, c'est très important. Attaquer son enfant quand on est notamment en colère, cela fait partie des mauvais réflexes dont il faut prendre conscience pour mieux les mettre à la poubelle et les remplacer par les bons réflexes, c'est-à-dire ceux qu'on ne nous a pas transmis. Si vous ne faites pas la démarche de découvrir ce qu'est la parentalité positive et si vous n'essayez pas d'appliquer ces principes, votre relation avec votre enfant, qui, si vous êtes là, ne doit pas être franchement idéale à l'heure actuelle, eh bien cette relation risque fortement de se dégrader. Vous voyez où vous en êtes aujourd'hui, ça va être de pire en pire. Les caprices, les crises, les pleurs, ça va s'empirer. Et à l'adolescence vous courez le risque que votre enfant vous congédie purement et simplement que en crois, temps. Congédié. Alors, congédier, ça veut dire euh, renvoyer. Ça veut dire tiens, je, ça, tu m'intéresses plus, je ne veux plus de toi. Donc, euh, c'est le risque. Si jamais tu as une mauvaise relation avec ton enfant quand il est pré euh, le risque, c'est que quand il sera adolescent, là, il va dire carrément, euh, tu m'intéresses plus, je t'écoute plus, et tu es la dernière personne à qui je vais venir me confier. Oh my gosh Ouais, ce ne serait pas cool. Ça. Moi, je préférerais qu'on soit. Que, tu, que je sois un petit peu ton confident quand tu seras adolescent. qu'on puisse se parler, quoi. Je disais donc que si vous ne vous intéressez pas à la parentalité positive, vous courez le risque qu'à l'adolescence, votre enfant vous congédie purement et simplement en tant que parent. Et que vous soyez la dernière personne à qui il vienne se confier. Alors, je ne dis pas que je n'appréhende pas un petit peu le passage de l'adolescence avec mon fils. Je pense que l'adolescence, c'est forcément un passage un peu euh, délicat. Il y aura des frictions, c'est sûr. Euh, et probablement des engueulades mais au moins on aura des outils de communication et des techniques notamment pour résoudre les conflits si vous vous penchez sur les concepts de la parentalité positive vous donnez une chance de métamorphoser votre relation avec votre enfant Déjà ça veut dire quoi Métamorphoser Transformer C'est ça, ça, métamorphoser ça veut dire transformer c'est comme le papillon qui est dans sa chrysalide il se transforme, il se métamorphose Allez-vous accepter d'entendre tout ce que vous faites de mal pour mieux en prendre conscience Ça, c'est la question qu'on vous pose. On a une deuxième question. Est-ce que tu veux lire la deuxième question D'accord. Et ma deuxième question, c'est êtes-vous d'accord pour changer vos habitudes de communication avec votre enfant L'écoute, oui, ça. Je dis, moi, je crois que tu es prêt. Tu crois que je suis prêt Oui, déjà. <rire> et eux, tu crois qu'ils sont prêts euh, Peut-être. S'ils ont vu la première vidéo, peut-être qu'ils sont déjà bien prêts. Cool. Bon, alors, si vous êtes prêts, moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire que euh, l'écoute et la parole, c'est ça, la communication. Dans cet ordre-là, l'écoute et la parole. Si vous avez donc envie de métamorphoser votre relation avec votre enfant, euh, si vous voulez dire stop aux crises, euh, eh bien, vous êtes au bon endroit. Moi, je me suis posé la question, mais par quoi vais-je commencer quand je voudrais transmettre ce que j'ai appris dans le domaine de la parentalité positive Et je me suis dit que j'allais commencer euh, dans l'ordre que je préconise, c'est-à-dire l'écoute d'abord, la parole ensuite. Dans le livre du docteur Thomas Gordon intitulé « Parents efficaces », j'ai découvert notamment deux modes d'écoute. L'écoute passive et l'écoute active. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu veux savoir ce qu'est l'écoute passive euh, Ouais. Enfin, je sais je... pas. J'aimerais bien déjà savoir ce que ça veut dire passive. Ah, d'accord. Passive, ça veut dire que tu fais rien. Ah. Donc tu écoutes sans rien faire. Ah, d'accord. Alors, t'es. C'est pas euh, en train de dessiner et, et l'autre en écoutant. C'est ça. Donc l'écoute passive, c'est ce qui permet d'accueillir les sentiments, tes sentiments, quand tu les exprimes. C'est ce qui me permet d'accueillir tes sentiments quand tu les exprimes. Quand tu viens me parler, et eh bien, effectivement, comme tu le précisais, si je peux, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je t'écoute en te regardant dans les yeux. D'accord. Si on a des enfants, c'est pour communiquer avec eux. Donc quand votre enfant veut vous parler, même si vous êtes en train de faire la vaisselle ou quelque chose, vous pouvez vous interrompre, vous pouvez arrêter ce que vous êtes en train de faire pour passer un petit temps avec lui à l'écouter. Il a des choses à vous raconter. Donc quand je pratique l'écoute dite passive, je ne fais rien d'autre qu'écouter. Et parfois, euh, je t'encourage à continuer de parler en prononçant des petits mots comme euh, « mmh, oui, je vois ». Et éventuellement, je peux dire « je t'écoute, continue ». Donc, l'écoute passive, « je ne fais rien d'autre qu'écouter, sans rien répondre, sauf des petits mots, sauf des petits mots comme « oui, je vois ». Ça, c'est l'écoute dite passive. Dans un second temps, on passe à l'écoute dite active. C'est-à-dire que je vais enfin ouvrir la bouche pour reformuler, résumer ce que tu viens de me dire. L'idée, c'est que je, je reformule ce que tu viens de dire sans apporter de jugement sur ce que tu viens de dire et j'essaye de mettre un mot sur ton sentiment. J'essaie de nommer ton sentiment. Si tu as exprimé de la frustration, ben je te dis quelque chose du genre « Tu m'as l'air bien frustré. » Comme ça, tu comprends que je t'ai compris et tu sais qu'il y a un mot sur ton sentiment. Et ça te rassure un petit peu. On va prendre un exemple. Si tu t'es discuté avec ton meilleur ami et que tu viens de m'en parler, et que je vois que tu es en colère, eh bien, je vais te dire quelque chose du, simplement du genre euh, « Je vois que tu es très en colère. » L'important, c'est de nommer le sentiment. N'oubliez pas ça. Et ce n'est pas si facile parce que euh, pour ça, il faudrait déjà être en, en, en relation avec nos propres sentiments. Il faudrait être à l'écoute de nos propres sentiments pour savoir les nommer. Ce n'est pas un exercice évident que de nommer les sentiments d'un enfant. Mais il faut vraiment essayer de le faire. Ça permet à l'enfant de commencer à se libérer de son sentiment et ça permet euh, de relativiser. Tu sais ce que ça veut dire, relativiser Non. Relativiser, c'est <coughs> par exemple quand tu penses que tu as un gros problème. À relativiser, c'est te faire penser bon, ce n'est pas un si gros problème que ça. Ah d'accord. en gros, tu dois le dire que ne t'inquiète pas, il a des solutions, des solutions. C'est pas si gros comme problème. Bon mais ça justement c'est quelque chose qu'il faut pas que je fasse, il faut pas que je minimise ton problème il faut que je dise, ah oui c'est un gros problème parce que c'est vrai, pour toi c'est un gros problème ce que tu ressens c'est important, il faut pas que je dise non mais c'est pas si grave mais par contre si j'arrive oui. à nommer le sentiment là toi, ben, tu peux toi même relativiser mais il faut pas que je relativise à ta place enfin ça c'est une petite astuce sur laquelle on, on reviendra un peu plus tard donc ça, résumé Reformuler ce que l'enfant vous dit pour mieux nommer le sentiment, c'est ce que le docteur Thomas Gordon appelle l'écoute active. Zut, j'ai pas le livre encore de, de Faber et Maslisch. Euh, je, je voulais le le montrer et, euh, et même citer un passage. Euh, bon, enfin bref, l'idée, c'est de combiner bien sûr l'écoute active et l'écoute passive. On commence par l'écoute. Passive et on enchaîne avec l'écoute active. Jusqu'ici, ça paraît quand même assez simple. Écouter est un art. Et qui ne sait pas écouter ne saura jamais parler. C'est Sacha Chaguitry, qui a dit ça. Le... Tu savais bah, euh, La personne qui ne saura pas écouter... Bah... Ah oui, elle ne saura pas répondre à la personne. Et oui, tu à tout compris. Adèle Faber et Hélène Maslich dans leur livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » résument très bien ça en trois points. 1. Écouter en silence et avec attention. 2. accueillir les sentiments à l'aide d'un mot. 1. Hum, oui, je vois. 3. Nommer le sentiment. Et Adèle Faber et Hélène Maslisch proposent même d'aller plus loin en utilisant l'imaginaire pour offrir à l'enfant ce qu'il désire. Je m'explique. Euh, par exemple, quand tu te plains que okay. tu voudrais encore manger des bonbons, par exemple, okay. je, te dis, ben je peux te dire quelque chose du genre « Oui, moi aussi, j'aimerais qu'il pleuve des bonbons et qu'on puisse en manger tous les jours sans jamais attraper de caries. » Parce que c'est ça que tu veux. Tu veux pouvoir manger des bonbons tout le temps quand tu veux et jamais attraper de caries. sans ouais, ben, grossir. Hein. Et sans grossir. <rire> euh, pas comme ton papa. Je te donne ce que tu souhaites par le biais de l'imaginaire. Ah d'accord Et ça, ça te permet de comprendre que je t'ai compris et ça crée un moment de complicité. En fait, ça transforme un moment euh, de, de pénible en moment de complicité. Et une fois que, donc, que je t'ai donc donné ce que tu voulais par le biais de l'imaginaire, euh, bah déjà, ça nous fait un petit peu rigoler et ça te permet de mieux passer à autre chose. Tu relativises ouais. ton problème et tu passes à autre chose. Comme en gros, tu, tu rigoles, donc après tu dis que c'est plus un problème du tout. Donc ensuite, tu passes à autre chose. Exact. Voilà ce que permet l'écoute passive suivie de l'écoute active. Et ce ne sont là que deux concepts de la parentalité positive. Il y en a d'autres. Si vous voulez découvrir les autres concepts de la parentalité positive, abonnez-vous à, à notre chaîne YouTube Parent Positif et Bienveillant. Salut, à la prochaine. Ciao. Bye.